Bonjour tout le monde, aujourd'hui, je vous révèle la seule et unique chose qu'il faut absolument faire pour un rapport sexuel réussi. Attention, roulement de tambour, c'est faire pipi après. Et oui, c'est tout. La seule chose qu'il faut absolument, absolument faire, c'est faire pipi après. Vous pouvez penser, oula c'est pas très important, c'est très très important. Il faut absolument, surtout pour les femmes, euh, faire pipi après un rapport sexuel, ça évite tout risque d'infection urinaire. Parce que pendant un rapport sexuel, même si c'est avec des doigts ou de la salive ou s'il y a pénétration, ce qui va se passer c'est qu'il y a des bactéries qui risquent de remonter euh, dans le canal de l'urètre qui est situé juste entre les lèvres intérieures entre le clitoris et l'entrée du vagin. On ne voit pas cette ouverture là, elle est toute toute petite. Mais par contre, il y a vraiment ce risque que des bactéries remontent ce canal de l'urètre et du coup que ça crée des cystites, des infections euh, urinaires qui sont vraiment douloureuses, vraiment désagréables et c'est vraiment pas la peine. Surtout quand on commence à avoir des cystites, bah souvent ça devient des cystites à répétition et puis en plus les médecins sont pas forcément les plus utiles et nous donnent des antibiotiques et du coup ça empire le problème, alors parfois oui des antibiotiques ok, mais après on fait une cure de probiotiques, et surtout pas des antibiotiques à répétition, il n'y a rien de pire pour complètement détruire sa flore intestinale et vaginale, et qui fait qu'on est encore moins résistant aux bactéries futures, enfin bref. Tout ça pour dire, n'oubliez pas d'aller aux toilettes après un rapport sexuel, c'est vraiment hyper important. Euh, ça peut sembler évident, mais tout le monde le sait pas. C'est vraiment une super manière de protéger sa santé urinaire. Et c'est quand même vachement important. Parce qu'en plus, quand on commence à avoir des cystites, après on a mal, du coup on a peur, du coup on sait ça. C'est pas la peine. Faisons pipi, c'est simple, facile et gratuit. Voilà. Et, et c'est pour ça que c'est la seule chose qu'il faut faire, parce que vous vous en doutez si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Il n'y a jamais absolument rien qu'il qu faut faire pour un rapport sexuel épanoui. À part peut-être s'écouter, faire exactement ce dont on a envie, exactement ce qui nous fait plaisir. Ne surtout pas coller un script, un scénario, à ce qu'on pense qu'il faut faire. Ça c'est la pire manière de faire l'amour. Parce que du coup on se sent piégé, il faut faire ci, il faut faire ça, on est dans notre tête, enfin bref, c'est tout un bazar. Si vous avez l'impression qu'il y a des choses qu'il faut que vous fassiez, je vous invite à lire mon ebook Un nouveau regard sur votre vie sexuelle, vous allez apprendre comment lâcher ce script, comment faire différemment pour vraiment ne vous sentir obligé d'absolument rien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, ça vous a peut-être surpris, euh, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, à télécharger l'ebook et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.